chantons au son de la trompette c'est au son de la trompette que Jésus viendra prendre son église Alléluia au son de la trompette au son de la son, au son de la trompette, nous monterons, nous monterons, yeah. pour nous monterons. Nous monterons pour les danses de l'agneau. Nous oh, monterons, monterons pour les danses de l'agneau. Au son, au son, son c'est au Pour les noces de l'agneau Car Dieu a prévu un jour Où il viendra me chercher Car Dieu a prévu un jour Où il ôtera toutes mes souffrances Car Dieu a prévu un jour Donne-moi de me préparer. Donne-moi de laver ma robe, Seigneur. Donne-moi de me préparer soir. chaque jour. Je veux garder mon cœur pur, oh Dieu, car je veux te voir, Seigneur. Je ne veux pas je rater veux te ce voir, jour, je, oh ben. je refuse de rater ce Seigneur, jour, je Adonai. Le bon combat de la je refuse foi. de rester pour une de de je, je veux, veux m'accrocher à ta toi ta tous les jours de je ma vie. Céleste, tout l'instant je dois tomber. Ce sera un jour comme les autres Chacun sera dans ses occupations Ce sera un jour comme les autres Et plusieurs seront surpris d'être restés Parce qu'ils ne seront pas prêts Et toi, Église, prépare-toi Chaque jour, prépare-toi prépare -toi. nous Église Ce sera au son de la trompette au son de la trompette Au son de la trompette, au the de la trompette, au trumpet, de la trompette, au son de la trompette, c'est au son. De la Wow.